Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis heureuse de t'y accueillir. Je vais peut-être d'abord me présenter, qu'on fasse un tout petit peu plus connaissance, et puis je te dirai juste après ce que tu vas trouver par ici. Donc je m'appelle Pascal, Pascal Béga. Je suis maître enseignante de Reiki depuis 2008, hein, ça commence à faire un petit moment. Euh, donc je pratique et j'enseigne le Reiki Usui, et puis j'ai la chance d'avoir vécu en forêt amazonienne, où j'ai reçu des enseignements chamaniques précieux que j'ai à cœur de partager. Je pratique aussi la méditation que j'ai apprise grâce à mes parents lorsque j'avais une douzaine d'années. Tu vois, ça fait un petit peu de temps. Alors ce que tu vas trouver ici, ben, c'est des choses qui entraient au Reiki Usui, à la méditation, et où au chamanisme, même si j'aime pas employer ce terme de chaman, les amérindiens disent plutôt homme ou femme médecine, mais bon bref disons chamanisme amérindien que j'ai à coeur de partager aujourd'hui, j'espère que ça te plaira, si c'est le cas, je t'invite à t'abonner tout de suite, pense à activer la petite cloche, c'est le meilleur moyen pour avoir une notification lorsque je publie une vidéo, je te dis à très vite et je te souhaite une bonne journée, ciao